Qui signale peu, donc le fermier première, et ben, à de ferme en ferme, signaler qu'il y avait yards, oh de oh Allez, vous oui. le feu, et demander de l'aide. La différence, c'est la démonstration de ton bras. La première, ça m'a mis sur environ. On peut les appeler quand même, ça m'a mis sur Voilà. Allez où, Alors, la on la Alors ouais. oui. Allez Nicolas, merci. Ouais. Oui. Allez Laurent, ouais. allez. Ouais. Allez merci. Donc il faut espérer lâcher les boules. Depuis la main de la ferme, voilà. On a fait des Allez tout Voilà C'est Allez. Allez. Allez. Allez. Allez dans la foule des gens forts, courageux surtout, qui pour... envie ah, pas... ah pas... ah de venir. Allez, venez-vous pour participer, Les autres, ils ont fait un... Ah ah non, ils sont... Il faut trouver pour gagner de le dans le sol. Il Il faut il est il est tout C'est sais bon, pas où je vais les arrêter, c'est pas grave. Un tracteur lance. 24 C'est un tracteur allemand. Un tracteur allemand. Un tracteur on a vu deux marchands français. Un tracteur On Un vendeur le dos. À gauche. À gauche. À I got Vous ne gagnez pas encore <rire> 104 le 104 104 kilos, il kg, 104 kg, plus rapprochant, vous kg, 104 venez 104 kg, 104 104 kg, 104 104 104 Regardez à la côté, vous allez être Vous rattachement. Voilà Vous ne